Oh Hogan, the greatest ruffler of all time. We're not worthy, we're not worthy. Got space, man, huh? No, actually, I'm a farmer. <laughs> <laughs> New world order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. <laughs> okay. How you doing? I my life. Alors oh, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Jonathan Drapeau. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission 7, sur la musique... Je suis euh, en collaboration avec euh, Benoît Laferrière. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien, j'espère que ça va bien à la maison. Euh, Je suis bien content de te retrouver et de retrouver nos, nos admirateurs, nos, <rire> nos fanatiques euh, Wrestle Rock Podcast. Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Écoute, euh, gros contenu euh, pour euh, l'émission 7 euh, du, euh, du Wrestle Rock Podcast. Donc, euh, commençons tout de suite. Avec, euh, as-tu entendu parler de l'ancien claviériste de tournée euh, Gary Corbett euh, Il est décédé le 14 juillet euh, d'une forme très agressive de cancer du poumon qui s'est métastasé au cerveau et à l'ange. Ouais, Dans le fond, ça s'est généralisé. Ouais, c'est ça. Euh, quand tu pegnes, normalement, quand tu pognes un cancer du poumon, c'est jamais vraiment mmh. long. Là. Ah c'est sûr que tu y passes assez rapidement, euh, c'est une question de jour. Ça, des pires cancers à poigner. Ah, ça, puis le pancréas, c'est comme dire. Ah, euh, c'est ça. ça. Le cerveau, toutes ces cochonneries-là, Ça un peu ouais, de la merde. Mais lui, il se trouvait... Euh... il se il trouvait se pas... avoir collaboré euh, avec Kiss. Euh... Oui, c'est ça, il, il, a il a collaboré un peu avec tumes. Kiss pour certaines, euh, <rire> certaines chansons. Euh... Plus, pas euh... vraiment de l'écriture, mais plus genre au niveau de, euh, euh, mélodique. Puis, euh, il jouait pour le groupe... Euh... Sandrian. Sandrion, c'est ça. Donc, les gens pleurent sa mort euh, cette semaine. Ouais, ça a eu lieu le 14 juillet dernier, yes, uh, malheureusement. En parlant de Kiss, mon ami, euh, en parlant de Kiss, dans le fond, j'ai euh, entendu parler, euh, bien que Kiss euh, éventuellement ferait, euh, dans le fond, euh, des spectacles à Las Vegas, un euh, clos un petit peu comme. Euh, c'est l'indignation à fait, dans le fond. Au César Super ah Je ne sais pas c'est où, mais euh, je vais vous revenir avec plus d'informations euh, concernant ceci. Le stade des Raiders au football, là, ça serait bon à maudit et tout. En ah je... ouais bon, Ah euh... ouais, ça serait cool. On est... Super, c'est ça. Euh... Est-ce que tu veux enchaîner avec la prochaine nouvelle, dans le fond, ou tu veux que je le fasse Ah, Je vais enchaîner. Oui. Euh, c'est la, la fameuse saga euh, Britney Spears et son paternal qui n'est pas terminée encore. Écoutez ça, les amis. Un tribunal de Los Angeles a rejeté la demande de Britney Spears de ne pas de ne plus être sous la tutelle de son père dont elle fait l'objet depuis maintenant 13 ans à la suite de troubles psychologiques et qui donne à ce dernier carte blanche sur la vie et la carrière de sa fille, ont indiqué des médias américains le 1er juillet dernier. La décision de la cour de Los Angeles rendue euh, la veille le 30 juin est la réponse à une demande déposée en septembre 2020 par l'avocat de Britney Spears qui a souhaité que la société de gestion patrimoniale euh, Bessemer Trust soit ajoutée à la tutelle et que le père de la chanteuse, Jimmy Spears, n'en fasse pas partie, rapporte CNN. La demande de suspendre le père de Britney Spears immédiatement après la nomination de Bessemer Trust Company of California en tant que seul tuteur des biens est rejetée, a déclaré la juge Brenda Penny selon des documents du tribunal consultés par CNN. Cette décision est rendue une semaine après un plaidoyer de la chanteuse pour mettre fin à la tutelle dont elle fait l'objet depuis 2008 et qu'elle juge abusive, tutelle au cours de laquelle elle dit avoir dû prendre des médicaments pour contrôler son attitude, ne pas avoir eu le « ok » à prendre des décisions concernant ses amitiés ou ses finances et ne pas avoir pu se faire retirer une, un préservatif féminin alors qu'elle souhaitait avoir d'autres enfants. La décision du tribunal n'a pas pris en considération les arguments de la chanteuse la semaine dernière, selon CNN. Son, ben, la semaine dernière, je veux dire le, le 30 juin dernier. Oui, c'est ce ça. Excuse, Excusez-moi. Selon CNN, son père a demandé au tribunal de faire une enquête sur les accusations de sa fille, selon lesquelles elle aurait été droguée au lithium et obligée de chanter contre son gré. La révélation fait. Faite par euh, dans le fond Britney Spears euh, que la mise sous tutelle euh, l'empêchait de retirer un styrielet contraceptif a créé bien de la colère auprès de ses fans et de groupes de défense des droits sur Internet. Se disant déprimée et traumatisée, la chanteuse de 39 ans a demandé le 23 juin dernier au tribunal de faire mettre un terme à cette tutelle. Euh, elle a dit, je cite, je veux juste reprendre ma vie, ça fait 13 ans et ça suffit, a lancé la pop star qui s'exprimait. Elle se demande l'express lors d'une audience menée via Internet. La juge chargée de l'affaire a autorisé le 14 juillet dernier la star à choisir son avocat, ce qu'elle n'avait pas pu faire jusqu'à maintenant. Très émue, la reine de la pop star, euh, ben, la reine Britney Spears, a de nouveau imploré, <rire> mercredi le 14 juillet, en, au tribunal de Los Angeles en Californie, de lever la titelle dont elle euh, fait euh, l'objet qualifiant la mesure qui la prive d'une grande part de son autonomie d'abusive. C'est l'avocat Matthew Rosengate qui va désormais la représenter. Il va être sûr, éventuellement déposer une requête afin que le père de la chanteuse Jimmy Spears n'ait plus de contrôle sur les biens de sa fille. C'est une première victoire hein, pour Britney quand tu checks ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est taponnage. A... Mais, mais imagine, tu sais... Euh, euh, puis tu elle était tout jeune, là, quand qu elle a commencé à faire sa carrière, ouais, 16-17 euh, ouais. C'est pas facile pour les jeunes, euh, les jeunes stars, tu sais, on en a parlé dans le passé, tu sais, j'ouvre une petite parenthèse. Oh, mais euh, tu me fais rire, tu me souris quand elle dit Ah, c'est vrai, C'est ça. T'sais, tu te souviens, sais, Michael Jackson, tu sais, à l'époque, tu sais... Euh, ah, c'est son père qui renait tout. Oui, ouais. son père renait tout, puis il, euh, il faisait pratiquer dans le sous-sol, puis il battait, puis tout ça, tu sais, c'est vraiment pas facile... Euh, Aujourd'hui, euh, d'être une jeune pop star, là, t'sais, euh, t'sais, On pense à Justin Bieber, on voit que la vie d'une pop star, ça, ça peut être euh, merveilleux selon euh, les médias sociaux, ce qu'on voit, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui projette la vie de star, les autographes, mais c'est pas juste ça aussi. T'sais. Moi, j'écoutais une, une, un, euh, une émission l'autre jour où Patrick Huard interviewait la chanteuse Marie Lou. Oui, oui, bien sûr. Puis euh, il lui posait la question, tu sais, je me souviens pas, je crois qu'elle avait, à l'époque, elle avait 14 ans, puis euh, elle avait été sous la tutelle de, euh, euh, le, voyons, voyons, voyons, comment il s'appelle, René Angélil. Ok, Pis, oui, Puis oui. euh, René, René, dans le fond, il, il lui avait fait signer un contrat euh, pour 25 ans avec Sony, il fallait qu'elle livre 14 albums. Patrick Huard, il demande, il dit C'est-tu le fun de signer un contrat comme ça Elle dit non. Parce que elle disait que si ses albums étaient pas bons, n'importe quel temps, il déchirait son contrat d'en face. Ah. T'imagines comment c'est tough pour. Puis elle s'est jamais sentie vraiment, genre, euh, bien là-dedans. Puis tu sais, elle retournait à l'école, elle se faisait regarder un petit peu de travers. Puis tu sais, euh, le monde comprenait pas pourquoi que la petite fille, tu sais, euh, elle vivait pas le, le rêve hollywoodien, mais c'est parce qu'il y a toujours un autre côté de la médaille qu'on qu ne qu qu voit pas, tu sais. euh, c'est souvent ça, tu sais. je, je donne un autre exemple, mais tu sais, hier, je parlais avec ma conjointe, puis on parlait, tu sais, de l'Inde, tu sais, le pays de l'Inde. Ah oui, c'est ouais. super beau, tu sais. mais euh, tu vois le Taj Mahal, puis il y a des gros murs, puis de l'autre côté, c'est la pauvreté c'est sûr tu sais je fais une, une comparaison mais ça me fait penser un petit peu tu es riche ça, ou tu es t'sais. pauvre là bas là. ouais c'est ça il n'y a pas vraiment de, de, de, de, de, de société euh, milieu tu sais euh, donc enchaînons euh, tout de suite avec euh, dans ouais, le fond on parlait angry. tantôt de de Sanderella. mais tu pourrais nous, nous parler non non, non de... c'est Sandrion qu'on parlait Sandrian. Ah, ok. c'est ah, non espagnol OK, excuse moi oh, c'est pas espagnol ben, c'est ça, le 14 juillet dernier, malheureusement, le guitariste de Cinderella, Jeff Labor, est décédé à l'âge de 58 ans. Euh, nous offrons nos condoléances à sa famille et à ses proches. On sait pas de quoi qu il est mort encore. Hein. Non, euh, crise cardiaque, overdose. Je euh... sais pas trop, hein. Mais bon, euh, voilà. Le 17 juillet euh, dernier. Ça faisait déjà dix ans que l'album euh, du groupe québécois Hard Rock, Dance, Laurie Dance, Living for the Rose sortait et le band était sur les plaines dans le cadre du Festival d'Été de Québec pour ouvrir pour nul autre que Metallica. Oui, ouais, ça devait... Ouais, c'était spécial. Tu sais, quand je parlais dans, un, dans une ancienne chronique de Carl-Emmanuel Picard qui organisait des événements, ouais, ouais, ouais. mais c'était leur gérant. C'était le gérant de Dance Laurie Dance à l'époque. Oui, ouais, okay. euh, Quand je disais qu'il faisait des grandes choses, ben, on, voit, on voit ici vraiment quelque chose d'extraordinaire que Karl-Emmanuel a, euh, a fait. Je vais expliquer que le 23 juillet dernier, c'était une journée fatidique. Puis Je vais je en venir. Oui, ouais, bien je sais sûr. Pas ben, Le 23 juillet dernier, ça a été une journée fatidique, car dix ans plus tôt, en 2011, euh, la chanteuse Amy Winehouse a été retrouvée sans vie dans son appartement londonien en raison d'une trop forte consommation d'alcool qui lui a été fatale après une période d'abstinence de quelques semaines. Elle rejoint le tristement célèbre club des 27, tu sais les artistes, les, ouais, ouais, les superstars, ouais, les acteurs qui sont morts à Il y en a plusieurs. Comme ouais, Jimi ouais. Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones ou encore le bluesman Robert Johnson. Hey, je sais pas, mais peut-être éventuellement on pourra en faire un club, une affaire sur le club des 27. Un de Oui, bien sûr. ça serait une Faites de la bonne recherche idée. un peu. Ben oui, ben euh, oui, ben oui. Ça serait une bonne j's... idée. Peut-être pas en tout un épisode, mais prendrait peut-être bien un épisode ou deux sur le Bien Quitte deux artistes y à y la avait fois. Il y a aussi là. un acteur, euh, je ne me souviens pas de son nom. Pas James, dis-tu James Dean ou que, pas James Dean quand ça James avait... Dean, il est mort à 23 ouais. ans. Ah, ça, il y avait une voiture, oui. Tu ah, dire? il est mort en Excellent ah, char en Ok, Je pensais que c'était le 27, il ne fait pas partie. Non, il y avait 23 ans. C'est encore pire, c'est sûr. La Pre-Sale Access pour la tournée 2022, de Sub Rock Tour de John Mayer s'est fait le mardi 20 juillet dernier et il fallait s'inscrire avant 9h45 du matin. Ouais, je te sors le dent après Damien. Ah, c'est sûr. Puis j'ai c'est très, très rare que John Mayer Vienne en terrain canadien euh, habituellement. Même John Mayer, c'est très rare qu'il fait Des, euh, des tournées, j'ai l'impression que la COVID L'a un petit peu titillé Puis qu'il s'ennuie beaucoup de, euh, de la foule, des fans, tout ça Puis euh, il vient à Toronto euh, Dans les euh, prochains euh, Dans la prochaine année Et puis moi ça me titille beaucoup De peut-être aller le voir à Toronto J'ai un ami, euh, Jérôme, qui est allé le voir Salut Jérôme, j'espère que ça va Salut, bien Salut Jérôme euh, il est allé le voir au Madison Square Garden il y a quelques années. Hey, tabouin, okay. euh, pour la tournée uh, Where the Light Is qui, euh, Ils ont fait un DVD là-dessus. D'ailleurs, Where the Light Is est l'un des 10 meilleurs albums live enregistrés de tous les temps. Ok, il y a eu beaucoup de ventes, beaucoup de.. Ouais, c'est euh, qualité sonore. Euh, euh, cinématographique tout le montage je pense qu'ils ont gagné des prix et tout ça c'est euh, un c'est un euh, c'est un dvd à, ou un blu-ray à vous procurer euh, près de chez vous et je te suggère fortement de l'écouter je crois qu'il y a des il y a des vidéos disponibles aussi sur YouTube. Ah, ça, ce, c'est sûr. Puis euh, je, vous, euh, je, vous, euh, je vous suggère fortement de l'écouter. C'est vraiment euh, grandiose ce qui, ce qui se fait là-dedans. faut préciser que sa tournée, uh, Sub Rock Tour, c'est une tournée de 24 spectacles qui sera entre le 17 février et le 28 avril 2022. Yes. On parlait de Charlotte Carbin euh, lors de nos anciens oh, potes, Ouais, Oui, euh, une d'épisodes, ouais. Yes, yes, yes. Ben, la belle Charlotte, elle va mmh. euh, faire des spectacles euh, en continu du euh, les, en février et en mars 2022 à l'Impérial de Québec ah ben tabarnouche. Donc, je vous invite fortement à aller faire un petit tour euh, ça si, vous passer une, oh, si vous voulez passer une belle soirée avec du monde le fun euh, autant sur scène qu'à l'extérieur de la scène, ben je vous recommande d'aller voir son spectacle ça va être Jump Pack les amis euh, « Blue Jeans Blues » le 5 novembre de cette année, ça, 2021? Euh, je crois que oui. C'est peut-être en 2022, wow, j'ai oublié cool. de l'indiquer. Ben, le 5 novembre, ça serait logique que ça soit cette année. ouais oh, J'imagine. Yes. Euh, ils seront à l'impérial également euh, de Québec. Yes, yes, yes. Puis « Blue Jeans Blues », c'est eux qui ont qui chantent la chanson euh, « le, le coton ouaté ». Ah, ouais, ouais, ben ouais. oui, ben oui. ah C'est ouais. vrai, oui, t'as as bien raison. Yes. Il y a aussi les « Backstreet Boys euh, » qui... Euh, ah non, excuse-moi, j'ai sauté. Euh, le samedi 16 octobre à l'Impérial, hein, encore une fois, il va avoir un hommage à Nirvana, Unplug. Euh, comme le... Ouais, le euh, fameux album, le quand fameux le Cobain, album. Euh, le Cobain est mort, il pas longtemps avant, je sais pas trop, ou... Où... Après. Ou il a sorti... Il est mort après, parce qu'il est pas mort avant la, la, la Non, non, non, mais ça arrive des fois que c'est comme, mettons, un acteur, là, que, que, il est mort avant la fin du tournage, puis qu'il sort un petit peu plus tard. Ok, ouais. Je pensais que c'était ça, mais là, non, si tu non, me dis... Non, euh... mais je pense pas, mais bref, c'est un des meilleurs... Euh, des meilleurs euh, shows live euh, acoustiques qui s'est fait tous les temps. Si vous l'avez pas déjà vu, il est, ouais. il est, il est disponible sur YouTube. Ah, oh, ouais, ben, j'ai écouté quelques tours. Mais euh, quelques honnêtement, ouais. euh, si... Euh, le groupe Hommage euh, ont décidé de faire de quoi à l'Impérial, ça doit être quand même assez fidèle, puis euh, euh, je crois que ça doit être excellent. Ah ouais, t'es Backstreet Boys. Yes, oui. mes Backstreet Boys euh, vont euh, faire une tournée et vont s'arrêter euh, prochainement au Centre Bell. Euh, le 2... Ah non, c'est le 2 septembre, ils viennent au Colisée, puis ils vont aussi au Centre Bell, c'est ça. C'est 2022 ou 2021? 2022. Okay. Ensuite de ça, le 17 juillet, Rogers Waters euh, va dans le fond... Euh, et non, c'est pas le, le fils de, de la chanteuse André Waters. Non, ça je m'en doute un peu. <rire> c'est près de son grand-père, près de, de son père. Oh, ça pourrait être son sugar daddy. Ouais. <rire> euh, dans le fond, euh, il passe euh, en tournée euh, près de chez nous, au Centre Vidéotron, le 17 juillet 2022. Ça me centre Centre le Centre Vidéotron au Centre Belle aussi, qui va être prochainement. Okay. Ensuite de ça, le 2 octobre, il euh, y a Tombane qui passe au centre euh, Vidéotron, euh, Megadeth, euh, Triumph, euh, Lamb of God, et il s'est ajouté Eight Breed que j'ai vu passer, euh, donc ça risque de, de chauffer la cabane. Et les flames sont-ils là-dedans? Euh, je le sais pas. Je pense que oui, mais c'est le même show que... Euh, tu me, tu, ah, tu que l ça avait été cancellé. Wow, tu voulais acheter tes billets et que finalement, euh, je crois qu'il avait été retardé le spectacle, ça se peut-tu? Wow, il avait été cancellé. Ouais. Mais là, il est, euh, il est de retour, le 2 octobre, au centre Vidéotron. Hein. En février 2022, ce sera un gros mois de février euh, au centre Rebelle, pas juste pour les Canadiens de Montréal, mais voici les, les dates de show de musique. Le 3 février, un show de The Weeknd. Euh, le 15 février, Billy Heilish. 18 et 19 février, Elton John, Bad Bunny le 23 mars. Ça va être fort, ça, pareil, Bad Bunny, là, sur scène, il doit être bon, là. Est-ce qu'il est aussi bon, euh, Bad Bunny, euh, sur scène, qu'il est bon dans un ring de lutte? Oui, euh, ah, j'imagine. Ça ne <rire> sera pas juste un gros mois de février, ça va être un gros mois de mars, parce que le Bad Bunny le 23 mars, puis ouais. Justin Bieber le 29 mars. C'est ça. Ensuite de ça, dans le fond, il euh, y a euh, certains événements euh, qui sont intéressants à mentionner qui vont se passer du côté de Montréal au Club Soda. Euh, dans le fond, euh, les 15 et 16 octobre 2021, il va y avoir un, un genre de festival, c'est un événement, ça s'appelle Montréal Burlesque. Tu connais un peu le burlesque? Euh, oui, oh, oh, le burlesque, oui. comme dans le temps. Oui, oui, c'est ça. Là, les, les pièces de théâtre, ça dansait, ça chantait. Yeah, c'est ça. Uh, oh, oh, puis, euh, la peau de neuf là il oh, y a des oh, oh, tout ça. Là. Yes, yes, yes. Puis on pense aussi à Christina Aguilera, à une certaine époque, qui faisait du burlesque. Oui, wow, mais ça, c'était pas le film. Il n'y a pas un film qui a été ouais, fait a avec, film, avec Cher ça? ça. Oui, c'est ça. Il y a un film qui s'appelle euh, Burlesque. Oh. C'est sur la vie de Christina Aguilera. C'est sur une autobiographie okay. qu'ils ont fait en film. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il est disponible. Tu nous le recommandes? Yes. Non, je ne l'ai pas vu, ça n'a pas donné. Je le vois. C'est vraiment bon. Euh, c'est un, un des films préférés à Catherine, d'ailleurs. Elle adore euh, Christina Aguilera. Ouais, tu m'en avais déjà parlé. Yes, yes. Ensuite de ça, le 28 mars, il va y avoir l'événement Total Crap. Est-ce que tu connais Total Crap? Total Crap... Euh... Total Crap, dans le fond, c'est une gang de passionnés de VHS, okay. de vieux trucs des années 80-90. Et puis, cette journée-là, ils font du visionnement de trucs japonais, euh, de vieilles euh, promos de lutte, ah, okay, euh, ça de vieilles... Euh, des trucs drôles un peu. Là. C est, c est, ça fait penser un petit peu au mania mais versions plus large, incluant de la lutte là-dedans. Ah, bon. des trucs du Mexique drôles un peu. Euh, Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont invités là-bas. La presse est là-bas. Il euh, y, a, y, a, y a des journalistes qui vont faire un tour là-bas. C'est très médiatisé. Des hein. « funny, funny Friday » à Le Oui, exactement. <rire> D'ailleurs, euh, c'est bien que tu ouvres une, cette, cette, la porte de ce côté-là. Euh, on est disponible sur Facebook. Uh, Twitter, Instagram, Spotify. Uh, on est aussi sur YouTube et on vous invite à nous suivre, commenter, partager. Et puis d'ailleurs les vendredis, uh, on a décidé de faire un concept qui s'appelle les Funny Friday. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce uh, qui est, -ce qu est uh, notre fameux concept de Funny Friday? « Funny Friday », mesdames et messieurs, c'est, euh, dans le fond, c'est une vidéo euh, de choses drôles qui est publié soit sur la lutte, soit sur la musique. Oui, exactement. Puis c'est pour vous, euh, vous faire plaisir euh, en, en fin de semaine, question de vous rendre euh, un petit peu plus smooth, puis commencer votre fin de semaine du bon pied. On a décidé de vous faire rire, puis souvent, ben, c'est bien drôle, puis vous pouvez l'écouter euh, plus qu'une fois. Puis on vous invite aussi à les partager. Ça peut être des mauvais moves de lutteurs, des bloopers de chanteurs, un chanteur qui s'abrasse. Ça, ça peut être quelque chose de maladroit. Mettons un chanteur qui chante, il va glisser sur une pleure de banane, un exemple. Ben oui, euh... c'est ça. Ça peut être un peu n'importe quoi. Exactement. On va maintenant vous parler de nos impressions et opinions sur les chansons suivantes. August Burns Red, euh, Blood Letter. Ouais, c'est un groupe qui fait penser beaucoup à Fear Factory, là, un message un peu, vi ben, un peu oh, pas mal ouais, violent. Là, ça, là, le, là, il fait partie des 8 Breeds de Samonge. Oui, mais la fameuse scène de l'épicerie, là. Ben moi, la manière que c'est fait, l'épicerie, ça me fait penser à Universal Soldier quand Dolph Lundgren fait une prise d'otage dans l'épicerie. Ah oh ouais, c'est vrai que ça, ça ressemble, me ressemble à ça, penser. Ouais. Où, est le, où est le frigo à viande <rire> Ça rentre, là. Oh ouais, <rire> T'sais, faut il soit, faut qu'il soit glacé, fait qu'il mange de la viande crue. Là. Ah, c'est débile, oh ouais, en vrai. Ah ouais, c'est vrai. Il y a comme des mots, un peu comme dans la série Batman, là. Ouais, ouais. Wam, paf, bif. Ouais, ouais c'est ça, pif, paf, pouf. Ouais, <rire> c'est ça. Non, ouais, euh, ouais, franchement, bien ça, bien ça bien fait bien. penser. Puis euh, il est quand même bien monté. Euh, c'est ça c'est un concept. Euh, c'est comme des, des janitorie euh, dans un. Euh, comment on appelle ça un janitory euh, Ah, un ben c'est ça, les, les concierges. Un ouais. concierge. Puis il euh, de passer une Ouais, c'est ça. Puis euh, ça finit. Euh, où est-ce qu'il ils il de la tête là, je trouve ça bien le fun. On les voit pas la vie toilette, par exemple. Non non non non <rire> non. C'est vraiment c'est un beau concept, je trouve ça bien le fun. Donc euh, August euh, le groupe que... s'appelle euh, Blood Letter, c'est ça Ouais, je sais crois... pas. Euh, August hein. Burn Red Blood Letter, c'est excellent, je vous aime wow, la... on va le mettre sur notre euh, notre page Facebook. Ensuite euh, Ginger euh, le Vortex oui, c'est ça. À, à, suite après la tune euh, Blood Letter de August Burns Red, on va enchaîner avec euh, Ginger et la tune Vortex ». Ça a été... Toi, tu m'avais parlé que ça te faisait penser un peu à Evanescence, style gothique, style euh, ouais, maginoire. Oui, Ils ont comme, ils ont comme euh, tourné ça dans un... Euh, comme dans un genre de, de, de, de, de, de, de vieil appartement avec... Euh, Puis tu sais, c'est très sombre, très dark... Euh, euh, la chanteuse, euh, moi, je, je l'ai décou je, je découvert un peu comme toi, parce qu'on connaissait pas vraiment le band. Non, pas pis, vraiment. Euh, euh, Ça fait penser beaucoup à Amy Leach, euh, la chanteuse des Oui, exactement, là. carrément. Euh, euh, sauf que la voix... Elle n'est pas opéra, moi, est, la voix. Non, ce elle... n'est pas une voix comme euh, la chanteuse de Nightwish, euh, c'est vraiment en plus genre euh, euh, mélodique, mais... Euh, la force du band, en tout cas, moi, honnêtement, je trouve que le son, il est, est écœurant. Leur, leur, euh, leur équipe qui ont monté le vidéoclip, c'est super bien monté, super bien fait. C'est dark, mais on voit bien. Tu sais, ouais, des, ouais, ouais, des fois, quand c'est trop dark, tu ne vois, tu vois pas. Tu sais, je pense à des fois, il y, euh, y a des vidéoclips qui ont été tournés pour Marilyn Manson. C'est très sombre on ne le voit pas, Marilyn Manson. Ah okay, mais là, on voit très bien. Euh, oui, c'est ça. Euh, voilà. Euh, ensuite de ça, dans le fond, Rise Against ils ont sorti une nouvelle tune le 1er juin qui s'appelle Talking to Ourselves euh, C'est pas. Euh... On dirait qu'il a donné. C'est comme un nouveau style qui essaye, hein. Parce... Ça peut en énervé il part tranquillement, je trouve. Ouais, c'est pas.. Euh... Mettons que c'est pas. Euh... C'est pas de la poésie. C'est euh... sur 10, mettons. C'est pas une chanson de plume la traverse là. Fait, non. Euh, tu... <rire> <rire> Yes, euh, et puis pour poursuivre dans le fond, euh, le 18 juin, euh, Bullet For My Valentine, ils ont sorti un, un, un single qui s'appelle euh, Knives. Euh, Veux-tu en parler un petit peu? Comment as trouvé ça, toi? Oui, trouvé ça violent, trouvé ça... Euh, les effets spéciaux très bonnes, euh, ouais, le, ouais. le stroboscope là, sérieux, c'était... Oui, oh, ouais, c'était cool, avec la fille euh, ouais. qui, qui, qui rampe un peu, là, ça fait penser un petit peu aux films d'horreur des années, euh, ouais, années 60, 80, 70, ça m'a ouais, fait penser un petit peu à The Grunge, là. Euh, mais c'est très, euh, très violent, très puissant. Euh, en parlant des nouvelles sorties, euh, récemment, Iron Maiden ont sorti euh, euh, un mm. nouveau hit que, personnellement, j'ai adoré. Ça s'appelle The Running on the Wall. Et puis, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Hein, de ben, le... Iron Maiden, premièrement, c en Angleterre, c'est pas mal... le le band Ouais, c'est oh, ouais, pas ça. mal les hauts guns euh, du métal, si veut. Ouais, ouais, tu sais, ils font, ils font partie des Beatles et des euh, Rolling Stones. Ouais, Rolling Stones. Stone Stone oh. Stone et euh, Muse de ce monde. C'est pas mal les. C'est le top... un style western, far west. Ouais, ouais, ouais, ouais. Puis à part, à un moment donné, un petit peu plus power metal avec la voix de Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, je trouve que euh, c'est bien mixé. Bien. Le, le vidéoclip style bande dessinée, ça commence ça comme en Arizona dans le far west. Des ouais, ouais, ouais. cactus, puis il n'y a pas, oh, pas ouais. personne dans le désert. Ça, ça, va être probablement la première tourne qu'on... Ben, en fait, on vous l'a partagée, euh, si je me souviens. Euh, on non, on l'a pas partagée encore. Non, non, non, non, non, non c'est une tourne de euh, Megadeth qu'on vous a partagé puisque euh, Megadeth, récemment... Ça fait 29 ans. Ça fait 29 ans qu'ils ont oui. qu ont, qu ont sorti euh, leur album. Leur album intitulé... Euh, je te voyais que tu es <rire> tu essayais de voilà. trouver le nom du groupe, euh, de, de l'album. L'album est intitulé euh, Countdown to Extension. Euh, un, un, pas mal, un, pas mal, le, un de le meilleur. Oh, oui, vraiment, il est excellent, ça brosse pas mal. Puis, dans le fond, on parlait de Kiss tantôt. Oui, on a débuté eh bien, avec ça. C'est ça. Eh bien, Kiss, tu sais qu'ils sont très forts sur les dérivés. Ah, oh, pas mal, oui. Dans le passé, Gene Simmons a sorti une vodka que j'ai en ce moment dans les mains. Elle s'appelle euh, le Money Bag. Je ne sais pas si c'était à votre côté de DBSI, un signe de pierre, ça. Ouais, ça ressemble <rire> à ça. Elle, puis, dans le fond, c'est du 40 OK. Puis, euh, elle, est, euh, elle est sensationnelle. Pour vrai, j'en avais acheté une autre bouteille. celle là je la laisse pour mon musée. Ah oh, oui, acheté, bah oui, bah oui. Je une. Elle ne s'évaporera pas. Non, non, non. Puis, euh, là, récemment, dans le fond, euh, ils ont annoncé qu'ils qu sortaient du, du rhum et puis euh, j'ai hâte de voir il y avait aussi une rumeur qui sortirait probablement un gym puis qu'il l'appellerait Cold Jim en, en l'honneur d'une des chansons de, de Kiss le ouais. Cold Jim ouais, ouais, ouais. again bah ben ouais bah ben ouais donc, c'est ici que se termine notre euh, émission euh, du Wrestle Rock Podcast sur la musique et l'émission 7. Merci, Benoît. Euh... Ben, ça me fait plaisir. On se retrouve dans un instant, mesdames et messieurs, dans la partie lutte, édition 7.5 du Wrestle Rock Podcast. Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir.